Sans les bénévoles, hein, on est quand même 820 000 en France Donc. à être bénévoles, euh, dont toi, dont moi, euh, dont Jérémy, euh, et, euh, et y compris euh, tous les animateurs avec qui j'ai pu passer deux ans euh, sur une merveilleuse aventure. Et là, il euh, y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions euh, d'un seul coup comme ça. Là, Ça m'en donne la chair de Côte-Côte. Et, euh, et je peux vous dire que ça fait vraiment... Euh, très très bizarre d'avoir à, à, à couper quelque chose qui a qui a bien fonctionné pour pouvoir se concentrer ailleurs et et euh et, et, et, et voilà, j'entends beaucoup d'émotions dans leur voix et, euh, et je vous fais participer à SM malgré moi parce que je suis en train de vivre la fin d'une aventure ce soir. Euh, autant que Sardou a dit au revoir à tous euh, ses fans et il a décidé de continuer à faire du théâtre et, euh, et de ne plus chanter, mmh. et bien moi j'ai dû dire au revoir à tout le monde hier matin à 11 h ça a fait euh, le dernier morning après deux ans. Et, euh, et là, on est en train de dire euh, tous les uns après les autres euh, au téléphone euh, avec euh, le boss, avec euh, tous ceux qui sont au studio euh, là-bas la à la Sainte-Foy-la-Grande. Et, euh, et on est en train de tous dire au revoir. Et euh, on dit merci surtout. Que ce soit sur ta radio, Jérémy, Mix Mixfiver, que ce soit sur toutes les autres radios euh, où on est euh, bien sûr tous bénévoles quasiment. Et euh, ben, franchement, je voulais juste dire merci aux auditeurs, que ce soit les tiens, que ce soit euh, ceux des autres, que ce soit euh, des auditeurs qui voyagent un petit peu partout et qui cherchent à découvrir euh, différents styles d'émissions. Surtout, sans ces auditeurs-là, eh ben, on ne serait rien, nos émissions, elles ne seraient rien parce qu'on ne serait rien que des animateurs derrière des micros euh, qui parlerions à personne, personne parce qu'on n'aurait personne de l'autre côté. Et euh, ça, les auditeurs, eh ben, même si euh, ce n'est pas monnayable comme certaines plateformes feraient à vendre des informations à certains grands euh, et en monnayant tout ça, eh ben, nous, nos, nos auditeurs, on les a avec des chiffres et on ne les monnaye pas ces chiffres-là. C'est juste de savoir que ces chiffres-là d'audience sont là. C'est savoir qu'il y a des gens qui sont contents de nous avoir là pour eux et qui partagent des bons moments de joie avec nous, qui partagent des informations euh, plus ou moins intéressantes, des rigolades aussi, euh, des coups de cœur, des coups de peine. Et c'est ça, la radio en direct, c'est ça, le live. Et, euh, et ce n'est pas des émissions qui sont déjà programmées d'avance où euh, on va te dire quoi dire, à quel Moment, euh, ce sont des émissions qu'on crée tous nous-mêmes avec de l'aide les uns les autres parce que sans les uns les autres, on serait rien non plus. Parce que tout seul, on fait rien, c'est avec un groupe qu'on avance et euh, surtout bah voilà, avec euh, beaucoup d'ambition, beaucoup d'amour, de don de soi parce que c'est ça le bénévolat et euh, on, on, en, on en ressort tellement grandi et on gagne tellement de choses qui, elles, ne sont pas monnayables, euh, des choses qu'on appelle les sentiments. Parce que c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de l'honnêteté, c'est de la compassion, c'est beaucoup de partage. Et tout ça, c'est des, des émotions qui ne se monnaient pas. Je n'aurais pas mieux dit moi-même. C'est euh... le mot de la fin. Voilà. <rire> C'était tellement beau. Merci. <rire> ça vient du fond du cœur.